Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler chaussures pour faire le GR20 en mode rapide. Alors qu'est-ce que j'appelle rapide Eh bien c'est de le faire en une durée d'une semaine, voire moins. Parce que c'est en faisant une semaine... Bon il y a peut-être en une semaine, non peut-être pas mais en moins d'une semaine, il va forcément falloir des moments où vous allez courir, donc il va falloir des chaussures plutôt typées trail et donc des chaussures rapides, légères, qui vont vous permettre d'avancer vite sur le GR20, parce que si vous avez des parpas en pied, eh bien vous n'allez pas pouvoir avancer vite, ou du moins ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, cette vidéo va se dérouler en trois parties, la première c'est ce qu'on m'a recommandé, la deuxième c'est ce que j'ai fait, et la troisième ce que j'aurais fait. Alors déjà dans un premier temps, j'ai fait comme vous, vous êtes sûrement en train de faire en ce moment, j'ai euh, cherché sur internet, à droite à gauche, des conseils pour chercher des chaussures pour faire le GR20 en mode rapide. Quand euh, j'ai fait mes recherches, j'ai posé des questions sur des groupes Facebook, on m'a tout, beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes m'ont recommandé d'utiliser ces chaussures là, qui sont les chaussures La Sportiva Acacha Akasha. Et donc c'est une chaussure que j'ai fait, où j'ai fait un test complet, vous retrouverez ici, euh, si vous voulez plus de détails, et c'est pas cette chaussure là que j'ai utilisée pour faire le GR20, parce que c'est une chaussure qui m'a pas convenu, euh, d'où l'importance d'acheter et de tester avant, et de, du coup de même tester ce que je vais vous dire, euh, sans y aller, euh, voilà, franco, euh, en me faisant une confiance absolue, tester avant de faire le GR20 parce que c'est quelque chose qui ne peut ne pas vous convenir et d'où mon expérience avec cette chaussure là qui ne m'a pas convenu donc euh, j'ai utilisé une autre chaussure qui est celle-ci ce modèle Oka Speedgoat 3 euh, donc c'était en fait pourquoi j'ai utilisé ce modèle là pour faire le gr parce que une euh, trois semaines avant j'ai fait le GRP donc Grand Route des Pyrénées 120 km qui euh, fait euh, qui est sur, qui, qui est sur un terrain qui est très similaire en fait à la, au GR20 qui avec beaucoup de pierriers et cette chaussure là euh, j'ai utilisé sur le GRP et elle m'a extrêmement bien convenu. J'avais les la Sportiva Akacha dans un sac de délestage au 80e kilomètre à peu près que je n'ai même pas utilisé, j'ai utilisé cette chaussure là tout du long et ça a été vraiment un pur bonheur. Donc du coup je me suis dit trois semaines après sur le GR20 pourquoi est-ce que je changerais, pourquoi est-ce que voilà Donc, j'ai réutilisé ces chaussures là, par contre je vais pas vous mentir euh, à la fin du GR20, spoiler si vous regardez l'intégrale, les chaussures elles sont mortes et je les jette à la poubelle. Qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, c'est cette partie-là, la gomme ici, là, qui euh, qui s'est complètement déchirée sur les côtés à force d'être dans les pierriers. Eh bien, la chaussure, elle a pas aimé. Mais par contre, sur toute la durée de la course, enfin, c'est de la course, de, oui, c'était finalement c'est presque une course en cinq jours. Eh ben, elle a fait le boulot extrêmement bien. Et si c'était à refaire, eh ben, je reprendrais cette chaussure-là, mais un petit peu différente. Je vais vous présenter le modèle que je que je prendrai maintenant si je pouvais. C'est ce modèle Oka Speedgoat Evo. Alors, pourquoi est-ce que je changerais euh, en utilisant ce modèle-là? Eh bien, tout simplement parce que bah, la semelle, c'est la même, l'amorti, c'est le même, maintien, c'est le même. Oka Speedgoat 3, Oka Speedgoat 4, c'est à peu de choses près, c'est presque les mêmes chaussures, faut pas se mentir. Et euh, dans, par contre, ce modèle-là, donc qui est le, les Oka Speedgoat Evo, ils ont un mesh qui s'appelle Mesh Matrix, vous pourrez retrouver le test complet euh, ici, je le remettrai là, euh, qui s'appelle le Mesh Matrix et qui euh, est beaucoup plus résistant et qui donc va être beaucoup plus adapté euh, dans les pierriers notamment avec un mesh qui va être plus résistant. Donc la chaussure va mieux supporter la distance et va peut-être pas mourir durant cette distance-là et que je pourrais le réutiliser après. Voilà, donc si c'était à refaire, j'utiliserai cette chaussure-là, la Oka Speedgoat Evo, et c'est ma recommandation pour faire le GR20, mais testez cette chaussure-là avant de partir avec sur, la, sur le GR, et sur, même si vous l'utilisez sur un trail de très longue distance, testez-la. Voilà, bah écoutez, euh, je vous mets un lien dans la description, si jamais ça vous intéresse de l'acheter sur e -run. Moi je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo, c'était François, bye bye.